Bonjour! Aujourd'hui, à mon coup de cœur, Cléa nous présente... L'ourson. Son ourson! Chut. Comment s'appelle ton ourson? Doudou. Il s'appelle Doudou. Pourquoi as-tu choisi Doudou? C'est parce que je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il a juste une moustache? <rire> C'est parce qu'il est vieux. <rire> Il est Et vieux. Il s'est cassé une moustache. En fait, il s'est cassé le nez. <rire> il s'est cassé le Parce nez. Parce que d'habitude, il est supposé d'aller comme ça. Mais sais-tu quoi? Ça le rend encore plus beau. N'est-ce pas? Oui. Pourrais-tu me raconter une drôle d'histoire qui s'est passée avec Doudou? Elle n'est pas vraiment drôle, mais ça s'est vraiment passé. OK, dis-moi. Bon, ça s'est passé ce matin. OK. C'était que... Euh, je me suis réveillée avec mon ours mm -hmm. et puis euh, j'ai parti à l'école et j'ai oublié mon ours à la maison. <rire> <rire> Une fois il est tombé et puis il était en dessous de lit je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé le matin. <rire> le matin. Et puis je n'ai pas dormi depuis le, le milieu de la nuit. Ah oui, à cause que tu n'avais pas de doux avec toi et une fois, j'ai rêvé que Doudou était dans mes bras j'étais dans mon lit et mon lit pouvait marcher. Alors, ton lit marchait pendant que tu étais sur ton lit? Est-ce que c'était rare? Mm -mm. Non? C'était amusant? Oui? Est-ce que je peux le tenir, moi aussi? Et c'est tout pour Doudou! Oh, merci beaucoup, Cléa, de nous avoir présenté ton coup de cœur. Et toi, quel est ton coup de cœur?